Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel, allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons euh, dans un arbuste assez dangereux, vous allez voir je vais vous montrer ça, comme d'habitude hein, c'est toujours dangereux les frelons asiatiques, allez regardez, vous voyez ici on voit, on voit la piscine, donc on peut voir que les enfants peuvent jouer, Jeter des jouets au ballon et imaginons un ballon part dans cet arbuste là Et bien ici vous avez un nid de frelon On ne va pas le voir parce qu'il est bien caché Mais si on attend un petit peu, on devrait voir un frelon arriver Voilà Donc Béla, qu'est-ce qu'on va faire On va s'habiller et on va aller regarder ça depuis près Allez, à de suite parti pour le combat allez on va voir ça Moi, bon, ça risque de piquer ça risque de piquer on va passer par là on va allumer l'autre GoPro essayer de savoir qu'est-ce que ça peut donner vous allez voir un peu comment je vais me faire attaquer là ça devrait être pas mal Allez, je vais vous montrer où il est le nid on va tourner la caméra l'entrée du nid Elle est juste là vous le voyez très très très très dangereux voilà. un, un enfant joue avec un ballon envoie le ballon dans l'arbuste à côté de la piscine, hein. il y a de grandes chances qu'on joue au ballon de au ballon de piscine et là c'est attaque voilà. voilà comment on se fait attaquer voilà. donc attention au va et vient d'un point fixe, d'un frelon allez maintenant on va attaquer de l'autre côté Bah donc là, c'est la, la grosse attaque. Donc on voit la taille du nid. À peu près la taille d'un ballon de foot. Hein. On voit qu'il y, qu y a des larmes. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les Dédés ouais, Un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et moi je dis, chantier suivant, allez un gros bisou, à bientôt. Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques, euh, dans un compteur encore, un jardinier qui est venu travailler, s'est fait piquer, encore une piqûre, encore une piqûre, beaucoup de piqûres cette année je trouve, allez je vous montre ça. compteur juste là il est juste derrière le sous cette petite plaque on va essayer de le regarder par là donc le jardinier a voulu couper autour vibration automatiquement piqûre donc, on va aller traiter ça, on va lever cette plaque, on va essayer de voir ça et ben, on va les tuer, hein, comme d'habitude. Allez, je m'habille, je vous dis à de suite. C'est parti pour le combat! On va regarder ça Allez, on va regarder ce nid On va lever le pulvé On va le mettre à côté Donc Je sais pas si je vais pouvoir lever la plaque Sans abîmer le nid Mais on va quand même déjà redresser Allez, s'asseoir déjà un petit peu Juste enlever ça Regardez-moi ça. Alors, comme il y a la rue juste à côté, on va vite traiter. On met des petits coups, des petits à coups. Qu'est-ce que vous en pensez Il est pas petit, il est pas petit. Est-ce que je vais pouvoir le lever Je sais pas trop. Pas mal, pas mal les dédés, qu'est-ce que vous en pensez Regardez s'il y a des larves. Il ouais. y a des larves, il y a tout ce qu'il faut. Bon, ça vole un peu. Allez on va remettre la plaque. Allez regardez Dédé. Si on observe un peu on voit que les frelons reviennent au nid. Ça reste quand hein, même l'objectif premier. Regardez, tout le monde va essayer de revenir. Hop, ils vont toucher la poudre. Et basta. Allez, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Encore un nid dangereux avec piqûres sur qu'il y a. Beaucoup de piqûres cette année, je trouve. Voilà, donc faites, faites, faites très attention à un va-et-vient d'un point fixe de frelon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Donc moi je vous dis à très bientôt les DD. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelon Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Oh, yeah.